Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites internet. Aujourd'hui, nous continuons avec le formulaire de contact.info. Nous utilisons l'outil Shita de la plateforme Bidroll pour faire la création de sites internet. Euh, nous avons fini de parler des, des fonctionnalités qui nous intéressaient. Bon, juste avant de continuer, on va agrandir quand même ce, ce formulaire, c'est pas mal. Euh, Aujourd'hui, nous allons voir euh, à quoi ça ressemble là, toutes les modifications qu'on a eu à faire. Euh, chaque fois hein, quand vous faites des modifications, vous travaillez sur la plateforme, n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement euh, pour, pour, pour ne pas perdre votre travail. Okay. Donc là, on va aller regarder toutes les modifications qu'on a faites, euh, à quoi ça ressemble en vrai. Donc on va aller sur la page. Donc ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait. Donc, on va recharger cette page-là et du coup, on a un autre formulaire. Donc, vous vous rappelez, on avait mis un effet sur euh, sur le formulaire et c'est ça qui vient de se produire. Donc, quand je ramène ma souris sur le bouton, vous voyez l'effet que ça fait. Ça, c'est ce qu'on avait configuré ici. Donc, du coup, par exemple, si je veux mettre euh, mon nom et prénom, je mets par exemple « Lyon, hein, c'est mon prénom. Vous voyez que c'est en rouge, ok, parce qu'on l'avait configuré en rouge ici retourne là juste pour rafraîchir la mémoire alors on l'avait configuré en rouge ici donc si je le mets par exemple en bleu ça sera en bleu d'accord je vais mettre ça un petit bleu sympathique alors tac je l'enregistre ok je fais ok vous allez remarquer que quand on modifie les deux, il y a deux couleurs quand on les modifie, ça change ici, mais alors que ça n'a rien à voir avec. Bon, ça n'a rien à voir si ça a quelque chose à voir, mais ce n'est pas à l'état. Normalement, ça devait être comme ça. Donc, sauf qu'on le voyait tout à l'heure bleu, mais quand je vais commencer à écrire, donc du coup, je remets mon prénom tranquille. Vous voyez maintenant, c'est bleu, etc. Donc, euh, allez regarder le, les, les tutos d'avant hein, pour comprendre comment on a fait tout cela. Euh, donc là, on a bien configuré notre, euh, notre, euh, notre formulaire. Maintenant, ce qu'on va aller voir, à quoi ça ressemble sur euh, euh, le format mobile. À quoi ça ressemble. Okay, donc là, vous voyez, on a quelque chose de ce genre. Et il dit, non, sur mon design, ce n'est pas vraiment terrible. Alors qu'est-ce que je peux faire okay. Comment on va jouer sur ça Donc, je peux faire avec les droits hein, pour accéder à mes fonctionnalités. Et on va commencer à retravailler. Euh, ce formulaire sur la version mobile pour que ça rentre bien. Donc, pour faire ça, je vais dans avancer. Je vais aller regarder tout à l'heure. Quand on était sur la version PC, on n'avait pas toutes ces informations là. Maintenant, sur la version mobile, on les a. Donc, haut, je vais augmenter un peu. Je descends. Okay. Le bas, bon, je peux mettre un peu de marge aussi s'il si le faut. Tac. Comme ça, j'ai un peu de marge en, en dessous. Euh, si je vois que voilà, ça m'embête, hein, je peux mettre une boîte transparente en haut hein, euh, sur la version mobile de manière à décaler un, un peu plus mon, mon formulaire. Ok, ça, c'est des choses que je peux faire. Donc, en gros, en général, c'est pas mal déjà ce qu'on a ici. Ok, pour moi, je trouve que bon, voilà, c'est pas mal. Mais si je veux plus, si je veux décaler plus, il faudra que je mette uh, une boîte ici, comme j'ai dit, pour avoir la possibilité de jouer sur les marges. Donc, ceci dit, je vais aller regarder sur. La Version euh, euh, tablette, la version tablette, on est là. Vous vous rappelez, quand on travaille sur la version tablette, je vous avais dit que ici, là, la taille sur tablette, la largeur maximale sur tablette, il faut l'utiliser uniquement quand vous êtes sur la version tablette. Donc actuellement, c'est sur 500, c'est déjà pas mal. Si je veux l'augmenter, je peux le faire. Si je veux réduire, je peux le faire. Ok, donc voilà, vous savez comment ça marche. Une fois que c'est fait, c'est super, vous pouvez enregistrer votre travail. Pour enregistrer, il faut retourner sur la version PC et cliquer là et l'enregistrer. Votre travail est fini par rapport au formulaire de contact. Si vous voulez créer vous-même votre site Internet, sachez que nous avons mis en place un à l'agence web ADOVDE. Um une formation gratuite, on pouvez y accéder, Allez sur notre site adjovdo.fr et vous scrollez jusqu'au milieu de la page. Et quelque part, vous allez voir, je commence ma formation, vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations pour pouvoir créer votre site vous-même en utilisant l'outil Shita de la plateforme Builderol. Nous sommes une agence web, donc si vous voulez qu'on crée votre site pour vous, ce serait avec plaisir. Pour cela, envoyez-nous un message via notre formulaire ou contactez-nous via mail. Ou en nous appelant directement à ce numéro. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, hein, LinkedIn, Youtube, hein, en tapant agence web D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.